Elle est mimi quand elle dort quand même Ouais. petit Mais Fred, ah. je t'ai dit de pas faire sonner la sonnette du micro-ondes Putain, mais, fait... mais je vais pas rester à côté pour entendre les chansons Mais tu vas la réveiller Bonjour! Mon nom est mais Stéphane. Mais tu vas la réveiller! Éteins ce, ce truc! Mais j'essaie! Éteins ce me truc! Ça ne marche pas! Mais mais... On va voir si Il y a Romain qui arrive, il est quasiment au portail. Tu lui as demandé de pas sonner? Oh, mais... merde! je crois qu'il y a le voisin qui a allumé sa télé. Non, je crois qu'il parle. Ouais, bah qu'il ferme sa gueule! Je regarderai pas ce film, c'est de la merde Et tu n'y connais rien au cinéma. Si je t'écoutais, on regarderai encore Pretty Woman ou Dirty Dancing pour la millième fois. Mais c'était super film Mais c'est de la merde Ah oh, ben voilà, tu l'as réveillé maintenant M'en fout, t'y vas Papa arrive, ma chérie Tu crois que je t'ai pas vu Tu me donnes ça Baisse le son, c'est trop fort Mais non, ça va pas la réveiller. Si, ça va la réveiller Dès qu'il y a des explosions, ça fait du bruit. Qu'est-ce que tu fous Je baisse, ça, ça, ça va le réveiller. Non, non, ça va pas la réveiller. Si, on s'en fout, c'est des explosions, il se passe rien. On t'a remonter le son après. C'est ça. On a qu'à regarder le film en VO, comme ça c'est écrit en dessous. On, re... on pourrait le mettre en mute. On a dit qu'on passait un moment agréable tous les deux devant un film. Alors on passe un moment agréable tous les deux devant un film. Donne-moi ta main. Hum voilà maintenant qu'elle est réveillée on peut mettre un truc au volume normal c'est pas grave on l'a enregistré on verra demain oui demain ou après-demain dans une autre vie non, non. pas la télécommande s'il te plaît bébé oh là là. je crois qu'elle aime bien les boutons sur ses gencives ouais bah du coup elle fait apparaître des trucs on sait même pas ce que c'est sur la télé non bébé pas les câbles non oh là là. Attends j'y vais. Ah. Non, bah pas. non tu Allez hop. Bon j'en ai marre avec qu'à bouffer les câbles là. Ça lui donnera une leçon. Elle comprendra. Hein Comme les vélociraptors. Tu sais quoi hein On aurait peut-être dû les acheter les caches prises en promo la dernière fois. Hum, pourquoi Regarde. Pas la prise pas la, prise non pas, pas la, la prise, prise non, pas la prise, pas la prise Oh, mon chéri. Coucou! Ça a l'air d'aller! Bah ouais, j'ai l'impression! Ça lui va bien cette nouvelle coupe de cheveux que ça lui a fait là! <t 'en> ah. Bah oui, regarde, elle chantonne! Oh, c'est euh, Je crois qu'elle est complètement déglingue! C'est bon, elle dort? Ouais! Et bah, vivement, lundi qu'elle retourne à la crèche! Oh, vivement demain qu'elle nous fasse des petits câlins et des petits bisous. Non, il est Mon petit chat. Parce qu'en fait, on l'aime. Bah oui. Et si on lui faisait des bisous tout de suite Non, on va la réveiller. Ah oh non, viens, on va lui faire des bisous. On va la réveiller. On lui fait des bisous pendant quelle heure D'accord. Allez, était parti. Des bisous.